Ça va? Mm -hmm. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse. Vraiment, Internet, c'est très important actuellement. Donc tout le monde doit savoir utiliser Internet. Moi, souvent me demandais votre adresse mail J'étais gênée, je, je l'ai oublié. Parce que je n'en je n'avais pas. Maintenant, je peux le dire avec fierté regarder Une question que je me pose tous les jours. Pourquoi venir à ce cours qui, pour moi, est d'une difficulté extrême Vraiment extrême, mais j'aime les difficultés. J'aime particulièrement essayer de faire des efforts pour, malgré tout arriver à un certain but positif. C'est vraiment important parce que, pas moi seulement, mais il y a des gens qui n'ont pas opportunité, de chance pour aller payer, je ne sais pas, un euro par séance ou par heure dans un cybernet café. Donc c'est vraiment important pour les gens qui n'ont pas des moyens pour payer. Je suis très contente, j'ai pu travailler, donc utiliser l'outil et voilà, j'ai pu avancer dans mon travail. Donc c'est quand même important. Et en plus, c'est un prix démocratique c'est un euro. Les personnes qui s'occupent de l'organisation sont extrêmement aimables. Et tous les professeurs sont toujours agréables et prêts à vous aider. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Très impressionnée. Très impressionnée. Voilà.